Écoutez-moi les Marvel Sapiens, j'espère que vous avez bien cette Vous allez voir le deck qui détruit la méta, le deck Warrior. Nous sommes le premier jour de la méta, donc il y a euh, tout simplement euh, un reset de cote, un reset de rang. En gros, euh, si je dis pas de bêtises, vous perdez 30. Alors je sais pas si c'est pour tous les rangs, euh, mais je... normalement c'est vous perdez 30 par rapport à votre, euh, votre socle, on va dire, inférieur. Donc si vous êtes 100 et plus, c'est-à-dire Infinite 160... Votre socle inférieur, c'est 100, donc 100, moins 70, moi j'étais à peu près 120, donc ça fait 70. Euh, le Season Pass met en avant le surfeur d'argent, euh, puissance plus 3 à vos autres euh, cartes de coût 3, donc il y a des choses intéressantes, peut-être avec Cérébro, etc. Bref, euh, c'est des decks que j'essaierai de, de, de créer euh, bah déjà aujourd'hui, si jamais vous regardez cette vidéo euh, pas trop tard, vous avez la possibilité de venir sur Twitch, il euh, y a le petit planning dans la description. Euh, venir sur Twitch. Euh, voilà, je stream pas mal de, de Marvel Snap, twitch.tv the fish go. Euh, Donc voilà, je vais essayer évidemment de faire des decks avec cette carte là. Euh, euh, que dire d'autre Ah oui Là, j'ai bloqué, euh, voilà, je vous tiens un petit peu au courant de, de ce qui se passe dans ma collection. Euh, j'ai bloqué euh, la Mystique, donc vous voyez, la chose à zéro. J'ai acheté une carte hier, Leader, en me disant « Bon, j'achète Leader, il me restait 1000. » j'en J'ai demandé d'ailleurs euh, euh, sur Twitter, euh, « Est-ce que c'est un bon achat ?» Bon, Leader, ça reste une incroyable carte, mais j'ai l'impression que c'était pas la carte clé d'un deck. Mais en même temps, elle était tellement forte et elle me faisait tellement rager que je l'ai acheté. Le problème, c'est que derrière, j'ai zéro et je me, dis, je me disais « Si jamais j'ai Mystique derrière, » Bah, c'est le, le sel absolu parce que Mystique c'était vraiment la carte dans le pool 3 qui m'intéresse le plus, en tout cas euh, euh, là à court terme on va dire, parce qu'il y avait vraiment plein de decks euh, que j'avais qui pouvaient s'améliorer avec Mystique, Cérébro par exemple. Euh, voilà donc là j'ai 0 mais Mystique c'est vraiment la carte qui m'intéresse le plus donc je la bloque. Euh, que dire d'autre J'ai créé un, un deuxième compte comme ça, je vais pouvoir. Euh, parce que c'est un jeu où, en fait, si tu mets de l'argent, t'as pas énormément plus de cartes que si tu t'en mets pas. Et le but, c'est vraiment de faire les missions chaque jour, de jouer euh, chaque jour pour euh, débloquer euh, finalement toute la collection. Donc, euh, j'ai. <coughs> pardon, excusez-moi. Euh, j'ai créé un deuxième compte. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est très rapide. Genre, je fais ça, bim, euh, déconnecté. En fait, je vais tout de suite sur l'autre. Donc, ça, c'est intéressant. Même sur tablette, je fais une game sur un. Je peux limite faire une game sur l'un, une game sur l'autre. Bon, je fais pas ça, ça n'a pas de sens, mais bref. Et aussi ça va me permettre de vous proposer des deck pool 1, des deck pool 2 parce que là le problème c'est que là je suis un peu trop haut dans la collection donc si je, jamais, et même en termes de niveau, si vu qu'il y a une MMR j'imagine, c'est à dire que vous jouez contre des adversaires plus ou moins euh, aussi forts que vous, euh, donc si jamais vous, euh, si jamais je propose des deck pool 1 ou même des deck pool 2, euh, bah, je risque de me faire fracasser euh, dans une méta on va dire pool 3 et pool 3... Euh, Bien assumé quoi, euh, donc voilà. Là, pour le, sur l'autre compte, je, je, pour le moment, je suis genre 100 de rang, un truc comme ça, ou entre 100 et 150, j'ai bien farmé. Donc je vais pouvoir vous proposer euh, une espèce de, de petit classement des decks pool 1. En tout cas, voilà les 4-5 meilleurs deck pool 1. Je pourrais faire pareil avec les decks pool 2, avec chacun à chaque fois une explication. Donc voilà, je pense que ça va être sympa. Euh, et sur ce compte, on va faire le deck destroyer. Je vais vous proposer le deck destroyer. Alors, le deck destroyer, c'est un peu un deck connu de tous. Destroyer, c'est une carte que j'ai eue il y a très peu de temps. Pour le coup, c'est une carte hyper intéressante. Alors, le, la grosse qualité de ce deck, c'est qu'il a un énorme win rate. Il gagne énormément. Il est stable, il n'est pas très compliqué à jouer, mais quand même, il y a de la technique et il est puissant. Le défaut, si je puis dire, mais vous allez peut-être pas le voir ce défaut, c'est qu'à un certain rang, peut-être, j'imagine au rang infinite, je ne me souviens plus exactement. Moi, j'ai commencé à le jouer au rang infinite, en gros. Euh, mais le deck n'a pas un average cube énorme parce que le deck connu de tous. Donc en fait vous allez rarement prendre 8. L'adversaire souvent à la fin il se dit bon là il y a un destroyer ou un euh, et un spectrum et normalement s'il connaît à peu près le deck il va pouvoir compter. Après il y a le clo, Le clo qui apporte quand même un petit peu de surprise pour parfois prendre des 8. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est des Snap tour 1. Alors, Snap tour 1, vous savez, moi, c'est ma technique pour monter vite le ladder. Je trouve qu'avec un deck, avec un bon win rate, le snap T1, c'est très très bon. Il faut pas forcément snap tout le temps T1, parce qu'il faut peut-être s'habituer en tournoi à ne, à ne pas snap T1. Il y a des decks où le snap T1 est plus ou moins fort. Ce deck-là, finalement, a pas vraiment de surprise, ou en tout cas, a moins de surprise que les autres decks. Donc, le snap T1, il a en fait, il a un gros win rate mais peu de surprises. Donc, je pense que le Snap T1 est encore plus, encore plus ajusté, encore plus euh, bon, on va dire, avec ce, ce deck-là. J'ai vraiment essayé les deux stratégies. Alors, Snap T1, je le fais depuis longtemps et la stratégie, on va dire, euh, de snapper plus tard, c'est con, mais en ladder, là, je parle vraiment du ladder, euh, avec un bon deck. Par exemple, sur ce serveur-là, j'ai joué le deck euh, Queen Jet, que je présenterai dans les vidéos prochaines, qui est, un, qui est un très très bon deck avec un bon win rate très stable, j'adore le deck. Et ben franchement, je me suis remis à snap T1 avec le deck et genre, si je, fin, franchement, je me, je me disais, je, je peux passer rang 200, rang 300 infinite avec, euh, en, en faisant cette stratégie parce que je prends que des fois 8. Bref, c'est un autre débat, mais en tout cas, je pense vraiment qu'en ladder, le, le snap T1 est incroyable. En tournoi, ce sera beaucoup plus nuancé et heureusement, sinon ça n'a pas de sens. Euh, donc... Dans le deck, on a du Ant-Man, c'est du continu. Dans le deck, on a du Daredevil. Mais Daredevil, pouvez... c'est pas continu mais la carte est très intéressante parce qu'il y a le Professeur X. Mais en gros, si vous n'avez pas Daredevil, euh, ce qui est très probable, vous mettez tout simplement du, euh, du Lézard. Lézard, c'est continu, c'est très très intéressant dans le deck. Vous avez de l'Armor, vous avez du Colossus. Alors, Armor et euh, Cosmo ont plusieurs effets. Évidemment, Cosmo, c'est hyper tricky parce que ça peut bloquer l'adversaire, mais surtout, ça bloque votre Destroyer. Alors, avant, il était 16, il a été nerfé à 15, mais ça reste toujours aussi fort. En gros, lui, quand il arrive en jeu, il va détruire toutes vos autres cartes. Donc, si euh, vous avez une ligne avec un Armor dessus, les cartes ne peuvent pas être détruites. Si vous faites Destroyer sur la ligne où il y a Cosmo, il ne va pas activer son effet révélé, donc il ne va rien détruire. Vous avez du Monsieur Fantastique parce que c'est continu, du Captain America parce que c'est continu, ça fait des points. Le Warpass, vous allez jouer principalement sur deux lignes, donc ça, ça tape fort. Le Claw, pareil, sur deux lignes, ça tape fort. Il y a le Spectrum, évidemment, plus de à chaque carte continue. Euh, et on a le Professeur X parce que c'est très très très intéressant. Vous pouvez prendre la ligne, perdre la ligne avec le Professeur X et derrière, la rattraper avec du Clo, la rattraper avec du Spectrum. C'est hyper hyper intéressant. C'est un deck qui est puissant, qui est efficace. Alors, peut-être que vous, vous okay, change hop hop destroyer let's go on va partir sur la première game écoutez hein. la première game de cette nouvelle saison euh, de décembre pour le coup je commence le 6 mais euh, je sais plus ce que j'allais dire bah j'ai perdu le, le fil de ma pensée oh, mais oui ce deck là peut-être vous dites bah, il est hyper évident hyper simple à jouer en fait il est plus simple que certains decks évidemment mais je pense pas que ce soit le plus simple du jeu on va dire le plus simple dans les decks enfin du jeu, il y a 1000 decks dans ce jeu, mais dans les, on va dire, les, vraiment, les decks top tiers, les decks top tiers, il y en a une cinquantaine, je pense. Je pense pas que dans les 50 ce soit plus facile. Je pense que c'est un des 30% des plus faciles, mais c'est pas non plus hyper, hyper euh, évident à jouer. Donc voilà, bref, vous allez le voir, mais il y a pas mal de choix un peu techniques. Alors déjà, le fait de snap T1, ça vous enlève de la réflexion, ça vous permet de plus se concentrer sur. J'ai déjà dit plein de fois, mais je le répète, je suis un gars relou, moi. Euh, ça vous permet de plus vous concentrer sur votre, euh, sur votre gameplay. Voilà, donc comme ça, ça vous enlève de la difficulté de savoir quand snap, parce que quand vous snappez pas T1, ça veut dire que vous allez à un moment snap, sinon ça n'a pas de sens, vous jouez que des 1 ou 2. Euh, si vous avez un bon win rate, ça se verra même pas sur votre average cube. Donc, euh... donc voilà, voilà, bref. Bon, le snap 1 ça nécessite aussi de bien abandonner. De bien jouer, évidemment, mais ça avec tous les decks. Mais surtout d'abandonner au bon moment. Bon, le petit Daredevil hein, qui va me permettre de voir évidemment euh, le T5 de mon adversaire. Bon, ça, ça peut nous poser énormément de problèmes. Que faire Ouais, ça, ça va être très très problématique pour nous. Pour le moment, on n'a pas trop d'infos. Donc, j'aurais tendance à jouer juste Captain America et à toi de jouer mon grand. On essaiera de mettre Cosmo sur. L'avantage, c'est Cosmo, voilà, ça bloque pas mal, évidemment, l'adversaire. Là, ça va être chiant parce que. Oh. Ok. Ok, ok. Euh... Est-ce qu'on a besoin d'un Cosmo Je pense que je vais juste Warpass. Ici. Peut-être ici. On va voir. Buster bah, Ça va être chiant. Ça va être chiant et ça va être fort. Professeur X peut le bloquer, mais je pense que j'ai perdu sur Dimension des Rêves pour le coup. Ouais, je pense que Dimension des Rêves me fait perdre ici, parce que là j'avais une bonne curve. T2, T3, T4, T5, T6. C'était genre méga compresseur, méga, compress, méga euh, ouais compresseur, je sais pas comment je peux dire. Ça compressé l'adversaire quoi. <rire> et il y avait vraiment ce côté, il euh, y avait ce côté tricky aussi, avec du Professeur X, avec du Cosmo euh, joué pour bloquer. Enfin ça aurait été incroyable. Là c'est moins, c'est pas incroyable du tout. Après je vais pas abandonner évidemment, je vais au bout et à la fin je coincide au pire, je fais 4. En fait quand je perds, moi je perds 4, à part si vraiment je snap t1 et que tous les lieux sont... Bon, les lieux sont horribles ici, mais Doctor Strange, c'est lui qui a l'initiative donc ça change rien, il va ramener Multiman. Bah en vrai ici si on est pragmatique, on peut se dire bon la game est perdue, c'est lui qui a l'initiative. Vous voyez si j'avais l'initiative, je faisais Cosmo ici, je bloquais son Strange. Là le Strange va ramener le Multiman, ça va lui faire beaucoup beaucoup de points à droite. Euh, ça va lui faire beaucoup de points à droite. Je réfléchis par rapport à un potentiel aimdall derrière. Mais je pense qu'ici, c'est plus sage. Parce qu'au prochain tour, c'est à 4, hein, si je dis pas de bêtises. Et snap, on arrive sur le T5. Au prochain tour, ça passe à 4. Donc là, ici, voilà, on va tranquillement partir. Et puis, comme ça, ça on reste dans la, la grande tradition, finalement, des, des vidéos YouTube snap. C'est-à-dire deck avec un gros win rate et qui perd la première game. Comme ça, je sais que ça vous fait euh, écrire, des choses <rire> écrire des choses dans les commentaires, les petits filous qui disent, il y a eu 2-3 petits filous, euh, faites attention parce que vous dites des bêtises. Vous dites, euh, ouais, tu dis que tu as un bon win rate, mais tu perds la première ou la deuxième game à chaque fois, tu perds les deux premières games ou un truc de ce style-là. C'est pour ça aussi que, le, je sais pas si, ce que je vous ai répondu à un moment, les petits loups, euh, c'est pour ça que le win rate existe. Le win rate, le win rate fait que tes défaites ou tes victoires, sur de court terme, tu t'en fous parce que seul le win... Ah, ça, ça c'est sick, hein. Ça c'est très problématique. Seul le win rate compte, vous voyez Donc il ne faut se fier... Hein hmm. Peut-être à gauche. Pas de... Quo Quoique, hein. Ouais. Il ne faut se fier qu'au win rate, ça c'est important. Alors le win rate, c'est pas sur euh, 10 games, Au hein. win rate, vous prenez au moins minimum 30 games pour avoir un win rate correct, Vous hein, voyez Bon le, le Warpass fonctionnera pas parce que j'aurai des cartes sur les trois lignes mais c'est pas très grave il y a que Warpass finalement qui fonctionne comme, comme ça L'idée c'est quand même de prendre, d'essayer de vider la main pour que le Grand Central qui met finalement une carte de la main euh, on board mette un gros truc Bon si ça m'éclose, c'est un peu problématique mais Oh le petit Storm ici Très bien, bon l'avantage c'est qu'on a Spectrum pour booster Colossus On va à gauche Et avec notre Captain Va falloir gagner hein, la ligne du Storm mais c'est faisable on a ouais on a Mister Fantastic qui donne un peu de points, là on aura 3 plus 4, on aura 7, 8, 9, on aura 9 plus 4. Ok. Bon après s'il si a storm ça veut dire qu'il a des. Oh attendez mais. C'est bien, je pense pas que ce soit très dérangeant vrai. Peut-être il peut jouer des Docteurs, docteur Doom j'imagine. Est-ce que je fais un cosmo au mid Non. Je vais sûrement faire juste claw ici. Professeur X. Bon, la ligne est pour moi. Ah, intéressant, mais vous voyez, la ligne est pour moi. Donc là, je pense que je vais gagner. Ok. Ah non, tout à l'heure, ça aurait pas été 4. Été... J'aurais pu en fait conceder un tour après. Bon, en vrai, c'était sûrement drug de Dead, mais. Euh. Donc euh, je... oui, je parlais du win rate. Donc oui, quand je vous parle du win rate, euh, je vous mens pas, j'ai aucune raison de vous mentir. Enfin, je... enfin, vous voyez ce que je veux dire Quand je vous dis ce deck-là, il a un win rate de, je sais pas, euh, 55, 60% average cube machin. C'est sur les données que j'ai moi. Alors aussi bien, vous allez jouer le deck, vous allez avoir plus, vous allez avoir moins. Après, c'est aussi une histoire de niveau de jeu, vous voyez. Mais... Euh... Mais voilà, je... Tous les decks que je vous propose, j'ai déjà testé, et c'est des decks avec des bons win rates. Par exemple, le Mister Négative, ça fait longtemps que j'ai dans ma collection le deck Mister Man Négative, mais il me manquait une carte, il me manquait la Psylocke. J'avais un win rate de à peu près 50%, un petit peu moins même. J'avais un win rate, euh, ça c'est pas mal. J'avais un win rate de 49,6%, euh, mais j'avais un average cube très correct, un average cube de 0,6. C'est-à-dire que même avec un, même en gagnant moins, de manière générale, moins d'une game sur deux, j'avais un average cube qui montait. Mais je vous ai pas proposé le deck. Euh, je fais Cosmo ici. Je vous ai pas proposé le deck tout simplement parce que euh, bah, le, le win rate je l'ai trouvé pas assez correct. Mais là, maintenant que j'ai Psylocke, normalement c'est la vidéo de demain, Ce sera, je vous proposerai le Mister Négatif. Parce qu'en plus, j'ai la Jane maintenant. Enfin, j'ai vraiment tout le package. Euh, on va avoir passe Ou juste Namor. Ah non, ouais, Namor à droite en vrai. Ouais, mais lui, ça, ça va à droite. Ou Namor ici. Non, c'est con. En vrai, Namor là, c'est pas mal. Mais Londres Sinistre... Euh... Je fais quoi Je fais juste Warpass. En vrai, ça me choque pas. Hein. C'est juste une 4-5. Hein. Franchement, c'est juste 5, sachant que ça va aller à droite. J'ai l'impression, pardon, que Captain America est meilleur. Mais dans ce cas-là, autant faire Namor ici. Je crois que je vais juste Captain America. C'est con, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est plus fort. Parce qu'en fait, il est 6 de puissance. Il est 3, il va booster d'autres créas. Donc ça a l'air meilleur Maximus il me fait piocher se grave euh, C'est un peu chiant J'ai le clo à gauche Qui arrivera à droite Pas bah, Incroyable Mais ça a le mérite d'exister Ok Et euh, on finira par euh, Spectrum à droite et on verra euh, Donc voilà Je... Est-ce que j'ai d'autres choses à dire par rapport à ça donc oui c'est pour ça alors peut-être que vous n'êtes pas habitué des jeux de cartes mais je pense que vous êtes quand même un peu habitué des jeux de cartes. Après ça c'est pas forcément un concept que de jeu de cartes mais le, le win rate est le côté d'être result oriented. C'est-à-dire voir une session alors parfois je le dis quand même hein, je préfère le rappeler même après 6-7 ans sur Hearthstone. Mais quelle que soit l'issue de ma session que je fasse plus de victoires ou plus de défaites ça n'impacte pas le win rate du, du deck vous voyez. ce que je veux dire. Après... L'idée des vidéos, c'est de vous proposer un gameplay, de vous montrer comment se joue le deck. Oh, ça, c'est pas si mal en vrai de laisser une place. Voilà, de vous montrer comment se jouent les decks, euh, quelles sont les caractéristiques du deck, etc. Je, vous, je vais pas vous proposer un deck faible. Ou alors, si je vous le propose, je vous le dis avant. Ce deck là, attention, il est un peu faible. Il est très sympa, mais il peut être un peu faible. Voilà. Bon. Alors, on se fait un peu, un peu taper. On se fait un peu taper, euh, le problème c'est que lui il joue un deck qui ne se fait pas euh, Cosmo. Donc je pense que là on peut partir. Euh, T'as un Spectrum à gauche mais qui ne fait pas gagner à, à droite, qui fait pas gagner à gauche. En fait Bishop euh, il est assez gros, il a 5 cartes dans, son, dans sa main. Ah, là franchement on est trop derrière, on est deux, deux derrière sur deux lignes. Typiquement là c'est un spot où Destroyer on, on, on joue. Hein. Si on a Destroyer, on fait Destroyer à gauche, on fait plus 15 le destroyer peut aller au mid, le problème c'est que destroyer s'il va à droite on perd, mais je pense qu'avec destroyer, un 2 pour 4, vous voyez en termes de, de cube, euh, ça se joue. Pas avec spectrum, parce qu'en vrai, euh, pff, limite s'il fait rien, on n'est même pas devant. Ok. Ok, c'est pas si mal, si il joue Captain America, ça veut dire qu'il joue peut-être pas de d'effet euh, euh, ré ré révélé. Ok, écoutez. Peut-être on lui a détruit sa curve. Vous voyez, là on prend un point. C'est con, mais ça joue aussi. Hein. Le gars il va pas partir. Parce que là au prochain tour c'est deux. Peut-être qu'il se dit en main, je sais pas, il a peut-être une Spectrum. Un. Euh, genre. Euh, je, sais pas, je sais pas, une Spectrum et un Professeur X. Et Captain America. Oh, Xari. <rire> très très chaud le garçon. Bon. Armor ici. Armor à gauche. Armor ici, je pense. On a une petite curve. Bon, le deck est, est fait pour être bien curvé aussi. Hein. Angela, Angela, Angela. Ok, ça c'est intéressant pour nous. Bon, c'est cool qu'on ait la curve derrière. Très, très, très intéressant. Peut-être que le Cosmo ça peut servir contre lui. Je pense. Hein. Je pense que le Cosmo sert. Là, on, devrait... on a 6 points au milieu, donc je pense qu'on va avoir l'initiative sur le tour 3. Et avec cette initiative, ça nous permet d'avoir un bon cosmo. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir la courbe de mana bonne pour nous. Alors, autre chose, je me suis gouré quand j'ai fait retraite. J'ai fait confirmer. En fait, il faut cliquer sur « pas encore ». Parce qu'en fait, c'est exactement la même chose. Écoutez, je vous l'explique après la game, de manière posée. Ça va durer 20 secondes, mais là, je veux me concentrer. Je pense que je vais euh, cosmo à gauche. Vous voyez, j'ai l'initiative parce que j'ai 6, il a 4. Je pense que le Cosmo est vraiment très intéressant. Stone révélé. Au prochain tour, vous pouvez déplacer une carte sur cet emplacement. Donc là, ça fait rien. Et il ne pioche pas de carte. Et Beast, il peut pas les remonter. Donc, j'ai sûrement gagné là sur mon Cosmo. Je pense. Hein. Après, j'ai... Ouais. Je pense que j'ai quand même gagné sur mon Cosmo. Je vais Captain à gauche. Ou alors, je ferai juste, genre, Destroyer à gauche. Peut-être. Hein. Je pense qu'il y aura un sur... sûrement un Destroyer à gauche. Je pense que je vais Professeur X au milieu. Ah, le coquin. Il se libère la place. Là, on pioche 2. On va sûrement faire X au milieu. Into... Quoique... Ouais, j'aime bien l'idée. X là. Et ensuite, on fait Clos au milieu. Genre Au milieu, on a quand même pas mal de points. J'aime bien X là. C'est un peu bizarre, mais... En vrai, c'est hyper bizarre. Mais j'aime bien l'idée à partir du moment où j'ai le. Ok. Donc il joue Thanos. Je une carte auto-suivant énergie plus 1. Ok. Donc en gros, s'il si joue les... les. Il y a combien de pierres de Thanos Il y en a 5, non Sur son gantelet Je sais plus. S'il si joue les 5 pierres de Thanos, bah ça fait rien de spécial. C'est juste Thanos, il est un peu plus fort. Donc là, il peut y avoir un Thanos. Bon, en vrai, si on fait Spectrum au on a. On, on gagne à droite Avec le professeur X Qui passe à 5 Au milieu On a Colossus Qui est à 6 6 Ça fait 12 Ouais Donc on gagne ici Vous voyez juste en termes de puissance Vraiment il y a un côté Lui il sait Vous voyez on prend que 2 Parce que voilà Xari il est euh, D'ailleurs C'est bizarre parce que Xavi est, et Xavi <rire> Xavi euh, Xavier il était On en avait discuté Et lui il est Il est pour le snap T1 Donc je suis étonné Qu'il ne snap pas T1 Comme ça en ladder les grands biens lui fassent ici parce que sinon il aurait perdu plus. Le hub. Sur un Luke Cage. Alors peut-être vous ne connaissez pas la carte. Euh, Est-ce qu'on va là? Luke Cage. Euh, la puissance de vos cartes ne peut, ne peut pas être réduite. C'est assez intéressant avec des euh, Typhoïdes Marie, avec des tout ce qui baisse là avec des azmates, des choses comme ça. Très intéressant. Ok, on va aller au mid. Petit art de ville. Okoye. On connaît les cartes hein, pour le moment. S'il y a jamais il y a des cartes un petit peu plus rares, je vais vous en parler évidemment, mais Korg Okoye, on connaît bien. Euh, intéressant ça. On a... Ah non, c'est lui qui a l'initiative, mais je pense que ça a quand même du sens. Ou alors on se dit avec ça on prend l'initiative. Et ça nous permet d'être de... un peu plus tricky sur notre Cosmo. J'ai envie d'être un peu plus tricky sur mon Cosmo. Et Iceman. Pour le Cosmo, c'est pas grave, c'était un... prévu que ce soit un T4. Et là, vous voyez, on reprend l'initiative. Je pense qu'on est devant. Ah non, on n'est pas devant. Non, c'est lui qui l'a toujours. Hein. Euh, on peut faire double carte. C'est pas évident. Non, je pense... C'est un effet continu, lui. Hein. Bah, Peut-être faut aller euh, double carte à droite. Pour essayer de gagner le Mojo World. Ah c'est pas évident cette partie Carlette Ah il casse le Mojo World Bah en vrai c'est un peu chiant Ah On n'y arrivera pas On a un deck trop lourd On a un deck trop lourd pour gagner le raft Ça va être difficile cette partie Professeur X Ah Professeur X il y a moyen de faire de la magie non Genre X à gauche ça une... Ouais un petit X à gauche Comme ça c'est gagné à gauche Ça c'est fait et maintenant il faut gagner au mid ou à droite et on a le destroyer, voilà le fameux top deck, euh, destroyer à droite Ou au mid, on a Spectrum aussi pas c'est bon Spectrum Destroyer au mid on perd nos, nos créas Après il y a Claw, j'aime bien juste destroyer à droite mais j'ai un peu de retard en points Ah ouais mais je perds le Mister Fantastique qui... Là double d'Ardeville ça s'annule C'est pas évident en vrai, je peux partir. Hein. J'ai le droit. Hein. Après, c'est 2 pour 4. Là, a... j'ai 7 points de retard. Hein. Ça va pas être évident. Hein. Sachant que je perds le Monsieur Fantastique. Ah là là, je pense qu'on va partir. Clo, au mid. Spectrum au mid. Je pense qu'on va En fait, ça dépend ce qu'il fait, mais s'il joue plusieurs cartes un peu partout, on est... on est un peu rip. Ah le destroyer est pas si fou. Peut-être qu'il fallait destroyer au mid, c'était un peu bizarre, mais. C'est vraiment bizarre. Et je fais Destroyer à droite, mais je pense que j'ai perdu celle-là. Elle est pour moi. Ouais, il va juste un truc à droite. On va voir si. Leader. Oh attendez. Leader ça fait rien. On est toujours devant. On y ait de la magie mais on est toujours devant leader juste. Oh waouh on a bien fait. Vous voyez là c'était juste les probabilités. Enfin les, le, le fait qu'on joue un 2 pour 4 et pas un 2 pour 8. Parce que là si à la fin on joue 2 pour 8. Genre si on part on perd 2. Et sinon on perd euh, sinon il y a 8 de victoire. 8 de victoire ou 8 de défaite. Genre, il faut 37%. Franchement, je ne suis pas sûr d'avoir 37%. Je pense que j'ai 30% de winrate. Mais j'ai quand même un winrate qui existe. Donc là, le fait d'être un 2 pour 4, je suis resté au bout. Et finalement, ça me fait remporter la, la victoire. Euh, oui, par rapport aux retraites. Alors, vous avez le bouton... Euh... bah Attendez, je vais vous montrer euh... dès le début. Voilà, il y avait un play un peu tricky. mais En gros, c'est exactement le même bouton. En fait, moi, je pensais que le deuxième bouton, c'était... Si l'adversaire concede aussi... Enfin, fait une retraite, on... ça fait rien. Et si l'adversaire ne retraite pas, eh ben, je dois aller au bout de la partie. Vous voyez Ce bouton-là. Pas encore. En gros, pour moi, c'était. On fait égalité ensemble, et... mais il oui, ne sait pas qu'on clique là-dessus. Ou alors, non, moi je ne fais pas égalité, je vais au bout de la game, et dans ce cas-là, ben, on perd le maximum de points. Mais en fait, c'est exactement pareil, sauf que ça, c'est retraite instantanée. Ça, c'est retraite à la fin du tour. C'est-à-dire, si l'adversaire. En fait, si l'adversaire joue. On concede. Si l'adversaire concede, ça fait égalité. Alors que l'autre, c'est... J'attends même pas ce que fait l'adversaire, vous voyez Donc, c'est juste une histoire de temps. J'espère que c'est clair. Euh, ça, c'est pas un effet euh, reveal. Non, on va jouer là. Bon, on va jouer là, non. Euh, donc, vous voyez, c'est vraiment une histoire de temps. Donc, en fait, dans l'absolu, à part si vous êtes vraiment pressé, il faut toujours cliquer là-dessus. Alors, vous allez me dire, mais c'est totalement con. Ça veut dire que ce bouton-là, il sert à rien. bah ben, non, en fait, il sert à rien. Pour le moment, en tout cas. Alors, peut-être que... C'est un, je sais pas, il va, ça va être changé ou je sais pas, mais dans l'absolu ça, ça change rien. Mais c'est vrai, vrai que c'est pas intuitif de le comprendre comme cela. Et j'étais sur le stream et je disais au chat, euh, non mais les gars vous êtes totalement con, <rire> euh, ça, ça peut pas être comme vous dites, ça peut pas être le même bouton sauf que ça c'est instantané et ça c'est juste à la fin du tour si jamais. Et en fait tout le monde m'a dit si si fichou c'est comme ça, euh, j'ai vérifié et moi même j'ai vérifié voilà. Je sais que ça paraît fou mais c'est comme ça. Et là vous êtes choqué normalement. Ok. Warpass ici. Bon. Oh, ah l'erreur. Fallait Warpass au mid je crois. Parce que je vais clos oh, Oui, il y a quand même un côté. Alors il y a un côté évident. Parce qu'on joue que sur deux lignes. Mais il faut quand même bien séquencer nos cartes. Bon on voit l'info. Mode BFM ici. Ça peut aider. Si jamais il abandonne à droite. Il peut faire. Ouais, très... Daredevil est vraiment très cool, hein. ça peut rentrer dans, franchement, presque tous les decks Daredevil, hein. c'est tellement polyvalent. Bon, dans les decks contrôle un peu plus quand il y a du Professeur X. Contrôle après le problème c'est quand vous jouez X, enfin, en fait quand vous jouez contrôle, moi j'aime bien jouer Docteur Doom et Docteur Doom ne fonctionne pas avec X. Parce que la ligne de... Après ça reste cool quand même. Hein. Ça reste cool quand même. Donc il faut le voir passe à droite. Donc il veut, il veut gagner à droite en fait. Hein. Il veut challenge. Et on va juste clos je pense. Hein. De toute façon c'était un peu le play. Je pense qu'on gagne à droite. Et maintenant il faut essayer de gagner sur une autre ligne. Mais je suis devant sur les autres lignes. Destroyer. Oh, Destroyer ici ne proc pas. Ah si Destroyer à gauche. Les effets réveillés ne se déclenchent pas sur cet emplacement. Bim. Ah non, mais ça baisse le Warpass. Ha <rire> ah qu'il est con. Ah bah ouais. Mon Warpass, il perd euh, 4 de puissance. Ah oh là là. Ah oh là là. C'est honteux. <rire> bon, sinon, il y a un play genre un peu bizarre, juste Ant-Man. Je fais des points un petit peu au mid. Après, il va sûrement Destroyer, lui, au mid. Ah non, mais il y a Cosmo au mid Je fais juste Destroyer mid. Il y a Cosmo au mid. C'est juste Destroyer mid, hein, ici. Vous voyez, j'ai suis... un tout petit peu plus de points qui fait que... Après, lui, il joue un deck bizarre. Il joue Scorpion, White Queen, mais... Ah non, mais non Évidemment Il a son cosmo aussi. Donc, je peux Destroyer. Boom Ça fait rien. Dino. Allez, Dino, il est moins fort que mon... Il est comme mon Destroyer. Donc, 21-20, 18-15. Là, on prend les 8, pour le coup. Peut-être qu'il s'est dit... Je reste parce que c'est 4 pour 8. 4 pour 8, il me faut à peu près 30% de win rate. Et si mon adversaire a destroyer, bah je perds. Si mon adversaire a spectrum, je gagne. Je pense qu'il a dû se dire un truc comme ça. Et donc, bah c'était ok statistiquement de rester. vous voyez. Bon, le season pass, on avance. Des petits crédits. Euh... Donc ouais, c est, c est... là m... j'ai 0 hein, en termes de token collector. Et il m'en faut 1000 pour ma mystique. Donc ça va être un petit peu relou. Je sais pas comment je peux arriver au 1000. Je sais pas en combien de temps. <rire> J'espère que c'est pas genre une, une ou deux semaines. Ok, on a d'Ardeville, on a X, donc là c'est bien, on a une curve, hein. on, peut, on, on met des trucs, on prend les 1, ça mange pas de pain. ça fait toujours du bien. Vous voyez l'adversaire, il, il, il est pas serein, il part. Si vous avez des questions sur le deck, n'hésitez pas, vraiment, euh, n'hésitez pas à venir en stream également. Globalement, mes streams c'est de 14h à 20h ou de 13h à 20h. Euh, donc sur twitch.tv the À A noter que vous pouvez vous abonner gratuitement Sur le stream Donc me soutenir gratuitement Si jamais, il y a un si hein, évidemment euh, Vous avez un compte Amazon Prime Donc voilà si jamais vous avez le compte Prime Vous savez avec les séries, euh, les livraisons gratuites etc euh, En fait euh, Sur Twitch vous avez L'abonnement qui s'appelle le Prime Gaming Qui est un abonnement gratuit, chaque mois vous l'avez Et ça permet de soutenir un streamer de votre choix c'est important de le faire, c'est comme ça que nous on peut vivre de notre activité. C'est comme ça que moi je vis de mon activité. Les, euh, ce que je gagne sur Twitch me permet de faire des vidéos YouTube. Et ce que je gagne sur YouTube me permet de faire des vidéos Twitch. Ouais. Et les deux... Euh, des, voilà. L'un sans l'autre, je pourrais pas faire ce métier en gros. Euh, Warpass ici. Hein. Pour le coup. Après on va piocher. Est-ce que ça sert à quelque chose de piocher ah, C'est toujours ça. De hein. bah, toute façon il faut le jouer. Ah merde Bah j'aurais dû. Je pense que j'aurais plutôt Dardeville vu que j'ai Professeur X. Peut-être un peu risqué. Après j'ai un play. Ah non j'ai un play. Jones. Professeur Jones. Ah attendez. En termes de points. C'est un peu chaud. Ah non mais c'est lui qui me d'Ardeville le visage en fait. Bah ouais. C'est je... quoi là Pff, mais le X il est trop X au mid, mais c'est nul. Des points, ça et ça. Je crois que je vais juste faire des petits points. C'est pas un truc qui est facile à contrer. Lui, s'il a X, il fait X à gauche et il a gagné. C'est un deck contrôle en face. Il joue Jones parce que c'est beaucoup, beaucoup de points. Euh, elle est belle d'ailleurs, cette Jones. Il joue Jones parce que c'est des points. Scorpion, c'est des points. En soi, pour deux, ça va souvent être en... indirectement 5-6. Souvent, 6. Vous voyez, pour deux, c'est un 6 de puissance. Plus ou moins, hein. Ça peut bloquer l'adversaire, Dardeville parce que ça prend de l'info. Donc euh... voilà, les decks contrôle, il y en a autant qu'il y a de joueurs. Et c'est ça qui est cool. Le deck destroyer, pour le coup, il y en a un petit peu moins. Quoi. Il y en a 10 différents, on va dire. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Sur ce jeu, on est vraiment dans une méta à 100, 200, 300 decks. Et ça, c'est incroyable. Pour le moment, évidemment. Pour le moment. Le Spider-Man à gauche. Euh... Ok, ok. Très bien. On a le destroyer. On a le destroyer. Alors on peut pas le jouer au mid. On va juste Spectrum au mid j'imagine. Ça fait quand même beaucoup de points. Ah le truc c'est que lui il va aller à droite non bah, Après je peux faire Spectrum à droite. Genre là j'ai 12. Je rajoute 6. J'ai 18. Et à droite euh, je crois que je vais faire juste Spectrum à droite. Je regarde qu'il n'y a pas un Cosmo qui me bloque, Une connerie. Oh. Bah, on bourrine à droite aussi, de son côté. que ça va suffire Osmo, il arrive un peu tard. Ça devrait être ok. Ouais, 19-18, 18-4 et 3 contre 2. Il m'a essayé de me bloquer. Alors, il joue les arts pour la courbe de mana, j'imagine, parce que pour 2, ça peut être un 5. Et vu qu'il a quand même Spiderman et Professeur X, j'imagine, dans son deck, il est censé bien bloquer les lignes. Donc, dans ce cas-là, les arts peuvent être très intéressant. Vous voyez, quand vous avez des blocs lignes, euh, même du Storm, des choses comme ça, il y a peut-être Storm aussi dans son deck, ça sera un peu énervé, mais why not euh, Le lézard est bien parce qu'il va souvent être pour 2-5 de puissance. Tani, voilà. le quatrième. <rire> c'est con ça, Tani. Ok. Oui, ça gagne bien. Ça gagne bien. Le snap T1 m'enlève de la réflexion, donc ça me permet vraiment de me focus à fond sur mon gameplay, sur mon positionnement. Y a pas... En fait, c'est vraiment du curvé, quoi. C'est du T2, T3, T4, T5, T6, mais voilà. Vous allez vraiment vous concentrer sur bon quoi jouer, mais c'est pas très euh... c'est pas extrêmement difficile, mais surtout où jouer. Il y, du... y a des trucs tricky aussi. Hein. Les effets continu sont doublés. mais Écoutez, ça c'est incroyable pour nous. Ça c'est incroyable pour nous. Après, toujours il y a de la witch, il y a Scarlet Witch qui peut nous poser problème, poser problème pardon il y a du Storm, y a des choses comme ça. Euh, quoi dire de plus euh, Oui, le Discord Vous m'avez demandé, euh, Fichou, euh, je sais pas. Oh enfin, mais Ça c'est problématique par contre aussi pour nous. Faussement, on va le jouer à la toute fin. En vrai, je vais sûrement Warpass ici. Quoique, enfin hein, mon Warpass sera énorme. Hein. Mais ouais, ça va poser problème parce qu'il y a le. Comment il s'appelle il y a Ultron là. Il, marche... ouais, il joue sûrement avec Ultron. Bah, on est mal, hein, quand même. Hein. On prend l'info. Ça peut jouer. Hein. On a l'initiative. Hein. Franchement un bon cosmo bien, bien placé. Faut voir. Euh, donc oui il y a le Discord. Hein. Si jamais vous voulez proposer des cartes. Vous savez pas laquelle crafter. Euh, le Discord en fait je l'ai mis dans les, euh, dans les commentaires des deux vidéos précédentes. Sur Marvel Snap. En fait il était pas dans la description. J'ai mis dans les commentaires. Voilà. Voulait me rejoindre ouais, pas... je pense qu'elle est pas évidente cette game parce que ça ça fait quand même ça c'est vraiment la carte clé de son deck là où Captain America Warpass c'est pas ma carte clé donc en vrai que ce soit doublé c'est pas grave par contre ça c'est assez ouf quoi le Captain America du pauvre ou en méchant on dirait que c'est un méchant non Patriote il a une tête de méchant j'avoue que je connais pas le personnage mais rien le gars ou quoi donc ouais plus 2 vos... aux cartes sans effet là il joue magic il peut casser ce lieu pour avoir un tour de plus on va cosmo et antman ok bon intéressant ça reste compliqué quand même voilà on va faire quoi clo à gauche X Ah, ça, c'est pas mal, en vrai. Au mid Non. C'est moi qui ai l'initiative. En fait, il va faire quoi, lui En fait, il va faire Ultron qui va mettre des cartes sur les autres. Et si je fais X ici, je bloque la ligne. Donc, en fait, s'il fait genre Ultron à droite, ça va sur toutes les lignes, les petites créas, qui ont, qui ont 1 de base, mais qui ont 5 avec patriote x2. Et en fait... Ah mais je bloque que cette ligne vous allez me dire Je bloque pas à gauche Ça veut dire qu'il faut vraiment gagner ici Genre je gagne là En fait ça dépend où il met son Ultron S'il si met Ultron au milieu Ou alors je, je me dis le Warpass tant pis je fais ça Et je perds toute la stat du Warpass quoi Je bloque là Ouais mais là je perds Non Je pense que je vais, je vais aller là et puis advienne que pourra On verra où il met son Ultron Ah il peut pas Ultron au mid, je suis bête Il y a Cosmo ah donc c'est bon, il va Ultron à droite ah, Je gagne à droite Je gagne au mid Et à gauche il gagne Normalement il fait ou alors l'inverse Ah ouais mais il gagnerait à droite non Peut-être il gagnerait à droite Je pense qu'il va Ultron à droite Mais je sais pas trop, on va voir Et Vous voyez c'est assez tricky là Ouais Ultron ça remplit toutes les autres lignes en gros Pas celle où il est Il a Snap aussi, c'est un... hyper intéressant après il n'y a peut-être pas Ultron, hein. peut-être qu'il va sortir une autre de l'autre magie. Hein. Parce qu'en fait son Patriote il est tellement gros qu'il peut jouer aussi juste des, des grosses patates. Hein. Ouais vous voyez là il, va, il, fait, il se met plutôt en mode patate. Ah le Brood est, le brood est gros. Waouh. Wow. On va analyser ça. Ah le premier Brood il a une capacité donc c'est les autres broods qui ont 6. Là il a gagné à gauche, ici on a gagné mais ça n'a rien changé. Et en fait il a juste fait n'importe quoi. Parce que je pense qu'il a mal compté ici. Je pense qu'il a juste mal compté. Ok. Mais voyez, on bloquait quand même Ultron. Pas Ultron à gauche. Ultron à droite. Qu'est-ce que c'est que ça Oh Ah oui, on peut récupérer en rétroactivement, comme on dit. C'est plaisir ça. J'ai cliqué. C'est quoi ça J'épargnerai votre planète insignifiante. Ouais, je suis un gars cool, moi je fais pas ça. Variante mystère, Ant-Man. Oh non, c'est du pixel! envie oh, de vomir. Ok. Ça, c'est quoi? Nouvel avatar. Ah, mais moi, j'utilise le plus beau des avatars. Attends, pourquoi je suis à 2000 là? 2000 d'un coup? J'ouvrirai ça en stream cet après-midi. J'ouvre à chaque fois. C'est vrai, moi, je me fais engueuler derrière. Hein. Je... Non, c'est vrai. À chaque fois, je les ouvre sur, le... sur... pour YouTube, pour vous. Et après, euh, les gens, ils me disent, ouais, t'as vu ce fiche, euh, tu jamais des coffres euh, en stream et tout. Euh, voilà. Donc là, je... Voilà. Là, 2000, je les ouvre en stream. Et dès que j'ai les, les prochains, j'ouvrirai en vidéo. <rire> après, bon, la, vous êtes... Pour la majorité d'entre vous.. Oh, bast, incroyable, bast. La puissance de chaque carte dans votre main est ajustée à 3. J'ai fait le deck, il est incroyable. Correct. Euh, je pense que j'allais dire. Ah merde, mais c'est con de faire ça. Quoique, pas tant. Oh waouh Oh zut. Ah bah ouais. Ah bah ouais. En vrai, euh... Ouais. Ah bah non. Boum boum euh, En vrai on est mal, hein, parce qu'on a perdu à droite. A moins d'avoir un Claw au mid, destroyer, c'est quoi, c'est Cosmo ou c'est Warpass là. Ah quelle horreur, on va Cosmo, on va Claw, et on va Spectrum à gauche, ou au pire destroyer au mid, ça dépend combien de points on a d'avance, parce que là on a 9 à droite. En gros on a 9 à droite Là on a Antman, Armor on s'en moque Je pense qu'à gauche on a perdu Il a mis son T4, son T5 enfin, il a tout mis ses points à gauche Donc là le Bishop il est 3 4, 5, 6 Donc il faut qu'il joue 3 cartes à la fin Pour... Donc il peut pas bah, Sachant qu'en plus j'ai Non je veux juste faire Destroyer au mid Bloqué par Cosmo Et à gauche en fait j'abandonne De bah, toute façon à... à gauche il y a Armor je suis bête On va voir Mais c'est pas mal ça Storm on s'en moque Rogue. On s'en moque, ça fait juste des points. Il me vole mon Ant-Man. Il est très fort à gauche. Wong. Oula, Wang, ça fait un peu peur. Iron Earth. Oh là là. Pas à droite. Pas à droite. Un de trop. Un, deux trop. Wong Iron Earth. Bah GG. Hein. Il y avait... Vous voyez, il y avait des belles combinaisons pour gagner. Hein. Franchement, c'était. ça se joue à rien. Après on n'a pas l'info, on n'a pas l'info du bon, on n'a pas l'info d'Ironer, ça peut être tout et n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup, pas beaucoup de combinaisons qui nous battent. En vrai, à part Ironer, c'est des trucs qui peuvent aller à droite. Ou alors que le gars, vraiment à la fin, il s'invente, euh, joue 4 cartes dans le tour. Mais c'est très très rare. Tant pis, tant pis. Ok, on a le Daredevil, Daredevil Cosmo, belle combinaison aussi. On n'est pas obligé de Cosmo dans la curve, surtout qu'on a un Mister Fantastique. Les effets révélés ne se déclenchent pas sur cet emplacement. Bah écoutez, c'est plutôt bien pour nous. C'est même très bien pour nous. Après, ils jouent Ant-Man, donc peut-être ils s'en foutent. Femme invisible, donc ils jouent un deck euh... ah, c'est chiant ça. Ah ça c'est très chiant. Oh, c'est très très très chiant ça. En vrai, euh, on n'est pas amélioré par ça, ni par ça. On a plus ou moins le même deck, donc ça va être une histoire de courbe de mana, celui qui arrive à faire le plus de points rapidement. Mais on n'a vraiment pas d'info à droite et ça c'est très chiant Je vais faire le Warpass, tant pis je prends les Chingula. Bojo. ok, on Ok on, on s'arrêtera à gauche pour pas avoir trop de points On prend l'info être compliqué, bon ça c'est vraiment gros hein. Le Warpath est, est vraiment vraiment fat. Ouais, j'ai pas envie d'aller sur la Strange parce que ça va dans tous les sens après c'est pas très intéressant je trouve. Ouais, c'est un peu trop RNG. J'aime vraiment pas ce lieu. Là j'ai une Abomination, oh Abomination c'est bien fat. Ouais j'ai des choses fat comme ça. juste clos. En vrai, on n'est pas bien. En vrai, on n'est pas bien dans cette game. En vrai, on n'est pas bien. Genre, on a sûrement... Peut-être un destroyer au mid aurait été pas mal. Bon, on peut partir. Hein. Au moins de trouver des lignes de play alternatives. mais. On va faire un truc comme ça. En fait, euh, j'ai perdu au mid, quoi. Il fait rien, j'ai perdu. Et je fais un truc, j'ai perdu à cause de son mojo. Donc lui, il peut rester comme ça. Ça veut dire qu'il peut même bourriner à droite. Ouais, non, après, cette game-là, euh, elle est trop tendrax. Bon, c'est bizarre qu'il joue Abomination. Peut-être pour une quête. fallait qu'il joue. Et après, c'est... Bah Là, en fait, dans l'absolu, ça fait des points parce que... le mojo, il est très très fort. Vous pouvez mettre mojo à la place de Daredevil, hein. Euh, Mojo, c'est très très cool. Hein. Moi, j'ai pas Mojo, donc je mets Daredevil. mais mais euh, le Mojo est incroyable dans ce deck, hein, pour le coup. Je sais pas si je l'ai dit, mais voilà. Si, c est, c est, en fait, ah, je l'ai pas dit d'ailleurs. Euh, ce deck-là, donc, euh, j'ai parlé de du lézard, pas du renard, du lézard à la place de, de, de Daredevil. mais euh, à la place du, si vous avez pas destroyer, vous pouvez mettre Giganto. Ou un monstre Vous mettez un monstre. Parce que l'idée de ce deck, c'est de faire quoi C'est de faire des points. L'idée de ce deck, c'est d'arriver à faire un maximum de points. Oh, et bon Ok. Ah zut. Faire la curve. Euh, ouais, de faire un maximum de points et en... Comment dire Euh... Intéressant là. Bloc là. Non mais là je suis que 3. Ça fait égalité ici. Et je gagne à droite. Ou alors je fais ça, à professeur X. Je gagne au mid. Mais je gagne pas tout le temps au mid. Mais je perds à gauche. Pas de destroyer à gauche. En fait, je vais faire Warpass à gauche. En fait, je vais jouer destroyer à la fin ici. Ça change rien, je crois. En fait, je veux bloquer son, Uther. son Ultron. pardon. Ah, on a Cosmo qui bloque aussi. Peut-être mieux, non Je Cosmo Ant-Man. Ça a l'air meilleur que X, comme ça, je vais pas à droite. En fait, il ne peut pas aller à droite avec Ultron. Il peut pas aller au centre avec Ultron. Donc, dans ma tête, il a pas il a pas la possibilité d'aller à gauche. Donc, en fait, à gauche, j'aurais gagné tout le temps. Il faut juste que à droite, je, je gagne. Vous voyez Donc, j'imagine que, genre, Destroyer, est-ce que ça fait gagner Ah, ça détruit à gauche. Ah non, mais bah non, il y a Cosmo. J'ai l'impression que je perds quand même au centre. En vrai, euh à combien Je suis à 19. Il est à 9, il lui faut 10. Ultron ne fonctionne pas au centre. Après il peut faire juste des grosses cartes. Mais il a quand même pas mal de trucs qui Ça me paraît pas mal hein, parce qu'en vrai, il peut avoir. Euh... Il n'a pas trop de flat euh, vanilla. Genre il a abomination, flat vanilla, il a fing. Il a le T1, le Shocker. Faut qu'il fasse T1 plus T2 en gros. Et il les aurait eu avant. Ah j'aime bien Destroyer juste au centre. Ouais. Ultron, mais ça marche pas. Après, en termes de points, ouais, 19-17. Ok. Bon, bah, nulle part nous a bien aidé, mais nulle part nous aide souvent. Hein. Euh, nulle part nous aide souvent. Et vous voyez, notre deck qui peut paraître simplé, entre guillemets, par rapport à un deck euh, bon, qui n'est pas spécialement plus compliqué, mais qui a plus de cartes pour le 3. Genre, il y a du Patriote, il y a du Ultron, il y a de la Mystique et tout. Mais en fait... L'objectif de ce jeu, pour gagner, c'est d'avoir de la puissance. Puissance sur les cartes. Puissance de manière générale dans vos synergies. Oh Torque. Et bien on aura fait Xary et Torque. Ok. On va Ant-Man au centre je pense. Vu qu'on va... Dar de ville au centre. Ça me paraît pas mal. Me paraît pas mal du tout. Euh... Ouais, le problème c'est que si je fais Ant-Man à gauche, je... toutes mes cartes vont profiter de. Enfin, en fait, le truc c'est que je vais avoir du moins 4 à la fin, quoi. Même si je colossus, je vais avoir du moins 3. Ça peut être problématique C'est lui je joue qu'une. Attends, mais c'est à moi de cliquer ou. Ah, pardon. My bad, my bad. Ah, zut. On pourrait de maintenant, mais on va pas le faire. On pourrait concede maintenant. Mais euh. L'idée c'est d'avoir l'initiative pour euh, ce Cosmo, pour ce Warpass. Green Goblin. Ok, c'est un peu chiant. On récupère l'initiative. Pas sûr. Non, c'est lui qui l'a. Je pense qu'on va faire Colossus. Colossus il prend pas l'égout pour le coup. Death Jones. Donc là, on va récupérer l'initiative. Hein. Je crois. Hein. C'est même pas sûr en vrai. Non, c'est encore lui. C'est chiant. Donc on va Warpass ici. Warpass à gauche. On va laisser le laisser la droite. Hein. On va tranquillement lui laisser la droite. Là, on a un play avec Professeur X qui peut être strong. Peut-être Professeur X à gauche. Ça va dépendre. Mais c'est un peu tricky là. Ouais, le problème c'est que lui il a profité d'un mana en plus. Vous voyez il a fait T4 ça, T3 ça. Enfin on, on se fait totalement décurver. Donc là c'est sûr qu'on a perdu mais... Je, je reste quand même parce que c'est intéressant. Sur un destroyer on peut gagner je pense. C'est ça qui est dingue hein. avec ce deck. Vous voyez il a eu 5 mana, mana de plus que nous dans la partie. Et on peut quand même gagner sur un destroyer. Parce qu'on fait professeur X à gauche ou au centre. On gagnerait une de ces lignes. Et après le destroyer nous fera gagner la ligne. Sachant qu'il a qu'un seul dino. Après il peut jouer au Captain Marvel, ça peut être un peu chiant mais. À voir, à voir. Ouais c'est dur quand il y a d'art de ville pour l'adversaire. C'est pas ce qu'il doit faire, où aller. Il faut jouer des grosses cartes, est-ce qu'il faut jouer des merdes justement Là il y a un Fatali, un Docteur Doom. Docteur Doom, bah je crois que je vais juste X non Ou alors je fais X à gauche Ou alors je suis pas obligé, hein, j'ai Cosmo. Ah non c'est lui qui a l'init. Ah non mais c'est lui qui a l'init, donc ça fait rien. Bah, en vrai, euh, si je fais X ici. Ah, j'ai sûrement perdu, non, en vrai. Vu que j'ai pas. Vous voyez, c'est une histoire d'initiative. Là, on s'est fait contrer par les nids grâce à la tempo du superflu. Et là, maintenant, on est dans une situation problématique. Vous voyez cette idée C'est important, l'initiative. C'est la clé de ce jeu. Hein. C'est con, mais en plus, on l'explique pas trop au début du jeu. Mais quand tu fais le tuto, mais euh, parce que là, ouais, sinon, j'étais je, je, je, vraiment bien. Bloqué à gauche, il n'y avait pas le doom qui arrivait. À droite, je pouvais gagner en puissance brute. Alors, il faut partir ici. Je pense qu'il faut partir, peu X au centre, je gagne au centre, le problème c'est que je vais pas forcément gagner sur les autres lignes Encore si j'avais destroyer, je par destroyer à gauche Ouais non, hein. franchement non, même destroyer à gauche c'est un peu tricky Après j'ai spectrum à gauche, qui est pas mal, mais je pense qu'il me manque un peu de points, je suis trop straightforward sur mes lignes de play évident quoi, Enfin c'est trop facile de me lire on va dire les mots que j'utilise, je les invente pas, hein, je dis. Hein. Straightforward c'est un mot qui existe. Hein. Oh, c'est un mot qu'on utilise pas mal dans les jeux de cartes en général. Oh, snap. Euh... Au Poker, principalement. Bah, le poker reste le premier des jeux de cartes. Hein. Ok, sunspot. Euh... Sunspot, c'est chiant. Peut-être on peut laisser à gauche. Hein. Ou bon, alors, on fait... Non, On va armor ici Ah quoi que, il y a ça là Il y a ce, ce lieu je veux dire Pardon On va changer les positions Ça va être bizarre Est-ce que j'ai besoin d'un cosmo quelque part Peut-être à droite Cacher une carte Non pas encore Prenons des points Bon déjà la ligne du milieu Elle est protégée avec l'américa Avec le armor donc on pourra faire Destroyer sur une ligne, mais vraiment c'est trop cool. Hein. Mais l'image elle est vraiment magnifique. Hein. Puis on voit, le, ce qui est sympa c'est qu'il n'y a... a pas que l'imaginaire quoi, parce que on a vu les films avec le Destroyer sûrement. Et il y a vraiment le... Don, don, don, don, quand toute sa cuirasse elle arrive là, c'est incroyable en vrai. Tellement charismatique alors que le gars on sait même pas qui il est, c'est juste est... un pauvre random type tu sais. <rire> Ok, bon là a priori il, il a pas une... Ah si il a monté... Ah non mais non il a cassé la... le lieu. Alors, on fait Warpass hein. A priori on va gagner le centre hein. Ouais. Bon le centre est gagné. Clos au mid. Oh il y a un petit professeur X là. Genre à droite. Ah ouais mais non. Bah, en vrai on peut tenter hein. Ah non mais non lui il peut... Elle est qu'à droite aussi. Ah! Bah ouais, on peut pas aller au centre. Bah, dans ce cas-là, il faut clo ici. Ah non, mais je suis bête, je peux pas. Oh, alors, quelle horreur. Par contre, j'ai l'initiative, donc peut-être faut juste Cosmo et Colossus. Il a l'air d'avoir un petit peu de. de crit-guerre, de, de reveal. Sinon, ça fait quoi? En vrai, il peut pas aller à gauche, il peut pas aller au centre, il peut aller qu'à droite. Ça, ça a pas de sens de faire X alors. Ça c'est pas mauvais, mais j'ai l'impression que lui est plus tricky. Ouais, écoutez, on va faire juste faire ça. Il a rien fait. Donc ça veut dire qu'il va jouer un un Infinote, sûrement. On le bat, l'Infinite si on fait Destroyer à droite. Il peut pas. In... Ouais. Il, sait, hein. il sait, il sait, il sait. Encore une petite dernière, par Gourmandise. Qu'on est gourmand et qu'on aime le jeu. Le jeu est incroyable. Euh, ah j'ai plus de mission. Mais ça c'est bien. Mais ouais si jamais vous avez le temps et que. Je, je l'ai dit au début de la vidéo mais n'hésitez pas à refaire un deuxième compte. Deuxième compte vous faites juste vos missions. Ça vous prend 10-15 minutes alors après il y a les boosters à, dé, à débloquer. C'est à dire que sur l'autre compte. J'ai genre euh, 1500-2000 crédits. Le problème c'est que j'ai pas assez de boosters sur les cartes pour les améliorer. Donc faut aussi jouer c'est pas juste faire les missions. Mais en vrai ça vous permet de monter vraiment de compte. Comme ça, si jamais sur un compte, il y a une carte qui vous manque, bah vous avez l'autre. Ou Vous n'allez pas... Enfin, parce qu'à un moment, les cartes pool 3, vous allez les avoir. En tout cas, vous allez avoir au moins plus de 50% des cartes pool 3. Parce qu'on les a quand même assez vite en jouant tous les jours. Ça bah, C'est une bonne chose, mais en même temps... Non, mais non, ça, on ne pourra plus jouer. On sera bloqué, donc... Essayons de se battre au mid, quand même. Voilà, il a l'air de faire des choses bizarres. Destroyer à gauche. Il bah, y a peut-être une Death Wave dans son deck. Il est magnifique son deathlock, oh il joue Angel, c'est un, un homme de bon goût, ça c'est sûr. Magnifique ce deathlock. J'allais dire magnifique mais j'ai menti. Donc Ici on a gagné je pense, on a 7. Franchement je vais juste voir pas cela. Je pense que c'est gagné au centre. Hein. C'est dur de faire 7. Wave, ok. Wave, wave, wave. Donc il y a Death qui va arriver. Death. Euh... C'est assez intéressant. Professeur X, ça n'a pas grand grand sens. Hein. On sait qu'il va faire. Euh... Ouais, c'est tricky. Hein. Cosmo. Ou Destroyer à droite. Ou alors Claw. Euh, à... Ouais, non. Au centre, on a dit qu'on a gagné. Dans son deck, il y a Wave, il y a Taskmaster, Master. Il peut y avoir Aero. Il y a pas mal de trucs un peu tricky. Je vois pas aller à gauche. Je me vois pas aller à gauche non plus. C'est vraiment pas évident, mais peut-être faut juste Cosmo à droite. Pour préparer le Destroyer derrière. Donc il y a Death ça et Squirrel Girl qui change rien. Ok Et là, on a gagné au centre. À part s'il joue Docteur Doom, mais il ne peut pas. Docteur Doom, il est bloqué là. Donc on va juste Destroyer à droite. On bloque le Chang'Chi aussi. C'est sûrement, c'est con, mais bon, même si ce n'est pas une carte extrêmement jouable en pool 3, mais ça existe dans les decks contrôle. Ok. Ça, c'est une règle. Euh, la règle la plus importante dans les jeux de cartes. C'est celui qui. Enfin. Vous avez beau, beau avoir euh, le meilleur deck du monde, euh, etc. Jouer le plus. Ce qui compte, la priorité en fait, la chose la plus importante, c'est vraiment d'analyser le play de l'adversaire. De savoir plus ou moins ce qu'il va faire. De connaître la méta en fait. Et ça vraiment dans tous les jeux de cartes. Et c'est pour ça que souvent je dis ça sur Hearthstone. Mais... Je, je pense que c'est pareil là-dessus, mais j'ai pas encore un recul de, de, de 6-7 ans comme sur HS, mais... Sur Hearthstone, vous pouvez avoir un deck faible, c'est-à-dire un deck budget, et passer les jambes, si vous êtes meilleur que vos adversaires. Et je pense que c'est ça aussi pour ce jeu-là. Même si évidemment, il y a des combinaisons de cartes qui sont indéniablement très fortes. Bah, typiquement, un Dardeville, Professeur X, ça reste une combinaison quand même très puissante. Ouais... C'est un peu naze Attends on est au tour 3 Donc on aurait 5 mana derrière oh, En vrai le Psylocke il est pas si mal hein. Ah non mais non parce que je suis con Je vais faire euh, Professeur X je sais pas où je vais aller avec mon X ah, Je pense que je vais juste Goose Ah non mais ça veut dire que je peux pas X ici Ah mais Goose c'est relou pour lui non Pas tant hein. Je le fais mais je suis pas sûr Je bon, pense ça peut être chiant pour lui quand même le Goose. Je pense que c'est quand même un deck plutôt curvé quand il y a du domino T2. Ça veut dire qu'il doit avoir, il doit jouer quelques T3 et beaucoup de T4, T4, T5, T6. Donc là avec ça il peut pas jouer T4, T5, T6 sur cette ligne. Donc là par exemple je peux faire un truc du style Psylocke ici. Ah non mais bah non au prochain tour on veut... En fait Psylocke on ne va pas l'utiliser vous voyez. On va Colossus à gauche, ça double. Et en vrai on va peut-être même Armor à gauche hein. Alors on va quand même un peu faire des points euh, genre là Non plutôt l'inverse genre armor ici et Colossus ici Ouais finalement vous voyez la Psylocke ne sert pas dans ce spot parce qu'on a une curve qui est tellement euh, forte Qu'on n'a pas besoin de, de tricher avec la, la courbe de mana Ok Donc là on va prendre l'info On peut faire du cosmo à gauche, on peut faire pas mal de choses, Mon son cosmo il fait vraiment mal en plus, il a été boosté par Nakia, donc ça c'est très très très très problématique pour le coup. Ça nous met très mal. Là, bah, à fond à gauche, avec du Swarm Master et avec du Swarm. Il y aura beaucoup de points à droite. Bah, je vais juste X au mid. Et je suis vraiment pas sûr de gagner parce que j'ai du retard à gauche, j'ai du retard à droite. Et vous voyez la, la puissance là de cette combinaison. Oh ça c'est pas mal quand même. Ah remarque non pas tant. Ouais vous voyez j'ai du retard ici. Sur un destroyer franchement je faisais destroyer à droite j'avais des points. Sachant que le Colossus il meurt pas. Donc le placement aurait été beau. Après on va quand même essayer de gagner des choses mais... Quoique. Y'a pas un truc de bourrin genre à faire. Avec Baron, Ant-Man, Osmo On va faire ce play là Je pense qu'il va quand même aller à gauche Parce qu'à gauche ça fait peur La moindre petite carte je gagne Donc je pense qu'il doit mettre un truc à gauche Un petit truc à gauche Un petit truc à droite Ou alors bourriner un peu plus à gauche Alors surfeur On passe à 3 c'est ça Ah non tout prend plus 3 Ouais ouais bon en plus il a vraiment maximum Oh c'est strong hein, ce qu'il a Ah non c'est ses coups ah c'est le deck surfeur. J'avais pas bité en fait. En fait c'est la puissance aux cartes de coup 3. Donc ça c'est 2 mais derrière il il, c'est juste pour la courbe de mana. Et derrière il joue du maximus, du... Ça c'est bizarre mais admettons. Oh wow. Bah bon, franchement avec Goose on avait vraiment 0% de gagner. Hein. <rire> le gars il joue un deck ça sa cœur, s'arrête à 3. Ok on avait... Okay. Ah j'ai pas lu ça moi. Enfin j'ai pas lu ça. Je, je pensais vraiment qu'il avait un truc plus lourd. Mais bon, après, voilà, d'argent, c'est la première fois que je le vois. En même temps, il est sorti il y a quelques heures. Euh, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que le deck va vous permettre de monter. Donc, je répète très rapidement. Euh... C'est où les decks C'est là. À la place du Daredevil, vous pouvez mettre le lézard de 5. À la place du Destroyer, vous pouvez mettre un monstre. Genre un Giganto. Euh... Voilà, vous voyez, il y a plein de games où on gagne sans Destroyer, mais il y a quand même des games, un hein, Hulk, pourquoi pas Hulk, Giganto, Giganto ça va qu'à gauche, mais Hulk c'est très intéressant. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un monstre. Après, c'est sûr que dans ce cas-là, peut-être le Cosmo a moins de sens, mais le Cosmo il est quand même très cool avec Daredevil. Après, vous, vous réfléchissez aussi, hein. si vous n'avez pas Daredevil et que vous n'avez pas Destroyer, bah, dans ce cas-là, ça n'a pas de sens de jouer Cosmo. Vous pourrez quand même garder X parce que c'est cool, Warpass Professeur X, c'est quand même une belle combinaison. Mais voilà, essayez d'être un petit peu malin et de faire des choses différemment, voilà. c'est pas juste jeu là on n'enlève pas une carte on la remplace pas par une autre c'est pas exactement comme ça que ça se passe si on commence à enlever une carte qui fonctionne avec une autre faut enlever les deux sur ce merci à tous j'espère que cette vidéo vous a plu je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt sur les vidéos ou sur les lives ciao, ciao tout le monde